S'il te plaît, dis pas pas. Nope. S'il te plaît, dis pas pas. Ah, mais comment vous m'avez trouvé Vous êtes vraiment très perspicace. S'il te plaît, dis pas pas. Une carte Google Play. S'il te plaît, dis pas C'est moi qui vais attendre. D'accord. S'il te plaît, dis pas pas. S'il te plaît, dis pas pas. Eh hey, mais c'est pas toi qui décide S'il te plaît, dis pas pas. pourra pour bébé. S'il te plaît, dis pas pas. Je vais faire caca chez Paul. S'il te plaît, dis pas pas. Tu t'avais dit qu'on fera des knackies. S'il te plaît, dis pas pas. Ah S'il te plaît, dis pas. Je suis Frédéric de Carglass. S'il te plaît, dis pas pas. Mais qu'est-ce que c'est, qu -ce que c'est cette matière C'est bah, de la merde. S'il te plaît, dis pas pas. À... S'il te plaît, dis pas pas. Aïe, Elle... coup dur pour Elle, Guillaume. S'il te plaît, dis pas pas. Oh les rois-mages, oh Galilée. S'il te plaît, dis pas pas. Et vous, Paul Quand vous est venu le coup de la merde s'il te plaît, dis pas, pas. D'autres, c'est ce Squeezie. S'il te plaît, dis pas, pas. D'un. S'il te plaît, dis pas, pas. Division S'il te plaît, dis pas, pas. Les hey, nouveaux hey, hey, hey, hey, hey, commerçants. S'il te plaît, dis pas, pas. Feu vert, la patte de l'expert. S'il te plaît, dis pas, pas. <fliquant> S'il te plaît, dis pas, pas. Son visage assis sur le fauteuil. S'il te plaît, dis pas pas. Là train le faire le ramadan. S'il te plaît, dis pas pas. Fourchette. <rire> S'il te plaît, dis pas pas. Espèce de sang de bourbe. S'il te plaît, dis pas pas. Je suis ton père. S'il te plaît, dis pas pas. S'il te plaît, dis papa. pas. S'il te plaît, dis pas pas. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin S'il te plaît, dis pas pas. Je suis malade. S'il te plaît, dis pas pas. S'il te plaît, dis pas pas. Malinx le lynx. S'il te plaît, dis pas pas. Mm. S'il te plaît, dis pas. Pa. Je me l'accorde à votre cou. S'il te plaît, dis. S'il te plaît, dis pas. Pa, pa. S'il te plaît, dis pas, papa. S'il te plaît, dis pas, papa. Euh, nique ta mère. S'il te plaît, dis pas, pa, pa. papa. papa, S'il te plaît, dis pas. S'il te plaît, dis pas, pas S'il te plaît, dis pas, pas I'm a banana, I'm a banana Oh, alerte au gogol Alerte au gogol, les enfants S'il te plaît, dis pas, pas euh... <rire> euh... <rire> <rire> <rire> S'il te plaît, dis pas, pas Nico S'il te plaît, dis pas, pas Heureusement, il y a S'il te plaît, dis pas J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats S'il te plaît, dis pas, pas. Papa Dis pas, pas. Maman Alors j'enfile mon pyjama, celui que je porte depuis deux mois Et je vais me glisser sous les draps